Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, Yo l'autre fois encore, bienvenue sur la plateforme Paola qui est l'audit ou bien machin d'information pour une nouvelle émission. Forme dit nous, ni la France ni les États-Unis prennent nous pour des canards sauvages, prennent nous pour des imbéciles. Je prends l'épilogue, je prends l'essayer de faire, ouais qui méchanceté n'est-ce que fè nou et comment nou à joine quelques informations information sou gros crime que les pays sa a, a fait nou yo souvent dit qu'il est ou connaît plus vérité dans bouche moun c'est en collet le, ak les li sou ça veut dire en bas ouais tout le monde te gen pou di ou li profiter di ou yo. Ouais, monnaie en là ils nous mettent pas de jambe, monon, on met de quoi, on monte à partir de où ils nous ont. c'est pendant mon en colère, d'où ils ont bagay, on met de quoi, ça de la sévérité. Eh bien, la France avec États-Unis n'a quoi de problème là pour qu'est-ce qui existait entre Ukraine et puis pays la Russie. Eh bien, du fait que grand problème qui avaient là. Et eh bien, ça vient déboucher sur leur problème tout, notamment, les Américains utilisent un journal de a le New York Times pour faire des informations circulées, pour partager quelques bagages avec Haïti, pour soulever Haïtien contre la France. Mais depuis la société de bien mariée qui compte les informations à retenir? Vous, vous là. Nous avons détail détails pour vous. Vous allez connaître toutes informations concernant la dette de l'indépendance qui a. Je suis capable de et tourner en boucle sur le réseau là. Je ne pas décidé de parler de ça trop. Non, parce que je ne parle pas avec la France pour les États-Unis. Idem tout, je ne pas avec les États-Unis pour la France. Moins besoin, je ne pas avec votre pays, mais c'est pour Haïti. Oui, c'est Haïti Monsieur Haïti d'abord. Vous abonnez déjà à Zamamam. Vous pouvez faire, non garde, bon, garde. Non, vous pouvez vous ça. Abonnez, commentez, likez, partagez, m'aidez yon famille, en amis, faites même bagarre avec. Bonjour si c'est dans matin ou un brise bonsoir si c'est dans après midi, mais n'importe quoi vous êtes dans le moment, quand ça qui est une capabilité favorable avec un doigt Nous Nou comme fidèle téléspectateur, nous nous toujours sali et nous sommes bien. fidèle téléspectateurs qui toujours là en bas chaque émission pour eh, like, pour partager, pour commenter tout. Nous tou En un pilote pays garde haïtien comme des imbéciles pour qui ça c'est parce que ou paka gume a ki pays ou metter dehors qu'on y a pour pays à reconnaître que ou bat li tout bon li doit fort payer bon c'est m calé ou hein si m calé m paka ou pour reconnaître que m décalé ou bon connais m calé en tout cas gain de détails restez là faut dis après que nous te fini pour nous la France pour aller, pour nous deviner un peuple indépendant. Eh bien, la France ta dit nous faut que nous, nous paye pour nous reconnaître l le reconnaître indépendance pays d'Haïti. Ils ont payé nous gourmes, nous mettions oui. Ils pour reconnaître indépendance nous faut que nous, nous, nous paye. Et puis qui ça le fait Li à un bateau. Quand il dit, si nous ne payons eh pas, nous allons rentrer en Haïti pour venir faire craquer, briser. Qui ça, président à l'époque Je Ma parle de président ici à l'époque, Jean-Pierre Boisé. Eh il était d'accord pour payer des dettes. Tout à l'heure, messieurs. était d'accord pour payer des dettes. C'est un frère qui a le monde qui n'a pas pardonné Boisé. Mais est-ce que si Boisé pas pas payé tout, est-ce que la France ne pas rentré ici, ratibriser tout ça, c'est ça pour nous mettre dans la Alors, dans le moment où ça a fait nous fait payer des dettes, c'est ça pour nous connaître. Nous payons des avec 100, nous, parce que dans le combat, nous payons un peu le monde. Et deuxième dette-là, nous payons là avec rançon. Ça veut dire, nous payons. Eh bien, là, ça a, nous a pris une somme de 150 millions de francs. D'accord, mes amis? 150 millions francs. yon un pays qui a peine de prendre l'indépendance, qui est tout bagayé, crasé par Gongoud. Il n'y e a pas parce que tout ça te été yon, C'est France qui a dirigé parce que c'est esclave, nous pays qui n'a pas Gongoud. Il y e 150 millions francs, quelle 150 millions de francs. Quelle méchanceté. E hein? Quel e eh bien, Femme dit-nous, en 1825, la France t'a pas le pays d'Haïti. Cinq paiements dans cette année. ça. Ça a beaucoup cause. et toujours. Bambose. Toujours en 1825. Haïti est rentré. 5.1 million francs. Ça veut dire, nous sommes toutes les pays net. Haïti est 5.1 million francs. Oh, pour la France tabale exige Haïti. 150 millions francs. Notre 5,1 million. La France exigeait nous pour nous baler 150 millions francs. Comment Haïti t'a fait pas pauvre Hein Comment Haïti t'a fait pas beau Qu'on a ce droit immense. Et on côté Haïti, qu'on a reste pour reste d'être là-haut, il y a moins de Haïti 126 millions francs pour reste demandes là. Et on côté Haïti, t'es bail on a fait des 150 millions. Et on côté Haïti-Bay, 30 millions. Mais quand il y a là, il pour Haïti-Bay, 126 millions francs. Dans l'année 1837, il y a un autre bateau entre Haïti-Pirède. Question à poser, tout. Qui sa bateau ça régler encore Et bien, bateau ça, te est exiger pour Haïti-Bay 112 millions francs. Oh mon dieu, bon, qui avait ben ça fait développer chaque petit il fait il pas même. Quand ça t'y fait besoin, alors que les sont obligés de prêter et mettre sous lui pour bailler oui. notre pays, pour enrichir l'autre pays, comment Haïti t'a fait pas rentrer dans le bim, pas rentrer dans toi? Alors que qu'il faut que nous te connaissions, ce nous te gommons pour nous indépendance, nous ne paguions pas de dette pour nous payer Nous ne paguions pas de dette pour nous payer, c'est que nous gommons pour nous faire indépendance, c'est pour faveur que la France t'a fait nous. C'est ça que nous dois dit nou, si nous, 112 millions de dollars dans cette époque-là, il était équivalent à 560 millions de dollars américains. Si comme a été dans le pays, et bien moment, nous-mêmes en Haïti, comme a tapé 21 milliards de dollars américains. 21 milliards, mes amis! Ouais, pour 4 milliards, il n'y a pas de Petro-Caribé, autant de lobby qui a fait, et si comme ça t'investis, mais ça ne te fait mais ça ne te fait pas, nous, ouais, qui ça, c'est le même règle? De bien 21 milliards, nous avons eu un acte comme ça. Hum, vous êtes content? Mais, femme, dis-nous, en 1843, le peuple a commencé à bouder. Quand il question à poser, qu il y a une question à poser, il y a une question à poser, il a une à bouder et à poser, il y parce que, il y a sous question mais c'est pas une dimension Yon président. Ou pas qu'on indépendance, l'indépendance. Et puis, c'est dans, dans le bim, on rentre. Quand y a un compromis, on ma faire ma peu, jusqu'à ce qu'on vienne reconnaître Que est indépendant. Je ne indépendant. Moi, je ne en faire pression sur l'impression que moi, hein? je suis indépendant. Quand on est indépendant, on pas faire un que On va dire que je suis obligé de prêter pour être indépendant. Haïti, pourquoi jamais prendre prenne l'indépendance? Depuis lors, pour arriver qu'on y a. Parce que nous sommes toujours esclaves mental. Ça me dit tellement clair. Eh bien, si on ne parle pas de français en Haïti, ou pas intellectuel, non, ou comme ça. Moi, je ne cherche pas à parce que le parle pas le français, oui. Ou pas de comme ça Ou comme ça. Ou arriver là, bas où pas le français, on ne pas le français, là ne parle pas le français, oui? Ça veut dire, la France toujours enchaîne-nous. Hein? La France toujours enchaîne-nous. Éducation, nous, là. Dépend de la France, oui. Ou pas de tout. Et puis de nous, nous, et nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, En nous, nous, lib là nous, nous, nous, nous, nous, mais nous, nous, nous, nous, en nous, la France nous, établi nous, banque en Haïti qui nous, nous, nous, nous, et nous, et Vous nous, nous, nous, nous, nous, nan la France net. Vous reconnaître -vous et puis, il oui? y a une banque dans le pays. On paye où un coup de le coup de mettre le dehors. Et puis, il y a une banque dans le pays. Et pour les Mais Nous foutons ça. Nous foutons ça. Eh bien, laissez l'économie nous, nous nommons une banque étrangère, ça veut dire que nous la France. L'État ici, pas de café, ni de pot, ni de pensée, sans pas de payer une commission pour ça. On dit. Hum. Mm. Yo, y te mais vous me dites que la France fait bénéfice qui dépasse le budget travaux la République en Haïti avec le banque Quelques années après vous fini implanter banque Quand vous rentrez, bien, plus plus le budget <t' ee> <t' ee> de la République en Haïti. oh, mon mais je dit dans ma suis dit parce que en 1910, BNC fait Sifas. Ou bien, sauf le si Sifas, parce que banque banque a été quitterait les crédits industriels et commercial en 1881. Eh bien, elle si a été comme si c'était BNC la Banque Nationale d'Haïti. Eh bien, ça t'aime dire le si Sifas là, oui. Eh bien, elle a été avec BNC. Mais là, ça a, les l'hypote d'Haïti. Mais, c'est la France qui est toujours à diriger. Vous avez dit ça? Tout le ça. Nous toujours à répéter même chose que Haïti libre. Tout le ça, oui. Tout ça, monde c'est la France qui est à diriger. Chaque petit comme nous, nous Chaque petit comme nous, nous prenons. L'embarguez encore le voile prête pour nous Mali. Et puis, nous sommes fiers pour nous dire que nous sommes peuple qui libre. Qu'est-ce que nous faisons? Jusqu'à présent, il y a des nous qui libres. Il y a un gars libre Oui, pendant que nous avons dit question. Est-ce qu'il est libre Pratiquement, vous avez dit oui. Il faut qu'il soit un jour. Il faut me dire en 1911, sur chaque 3 dollars que Haïti fait sur l'importation de café dans le pays, la France, eh bien, la France dépend 2.53 dollars sous l'I. Vous sous Sur chaque 3 dollars... Nous te faisons, non seulement 3 dollars, nous te vendons, non seulement nous te vendons café. 3 bas prix, c'est si prends ou la menu. Mais sur chaque 3 dollars, vous prenez 2,53 dollars. Combien yon ban nous là? Yon ban nous 47 centimes sur chaque 3 dollars. Mais qui paye? Nous y a. Mais qui ça, la France ta fait nous passer? Quelle question vous dit, nous posez de tout? Pour que ça se connaissez pendant la France avec les États-Unis? Et États-Unis fait connecter, c'est l'été pour ancien président Jean-Bertrand Aristide faire mais c'est la France qui t'est opposée. parce que Jean-Bertrand Aristide t'a demandé d'être là et nous songeait tout Eh bien c'est un ancien président français qui t'a dit non dette à la France envers Haïti sont dette morale mais les il a quitté pour en Haïti. Tout. Parce que, l'hypocrisie, monsieur, c'est... Est-ce que ce n'est pas 2012, 2013, 2014? Pourquoi il y a -il une année ça, oui, venu en Haïti. Eh bien, pendant, monsieur, monsieur, pas même qu'a dit Jean-Jacques Dessaline. Non, tellement, il a acide vers Dessaline. Il a de dit Jacques Dessaline. Et puis, pendant la marche, il a cassé le manque tombé, tombé Respectez, pays, ça. Respectez, ça. Malgré le dirigeant ici, pas vraiment contre la dimension hmm? pays ça, La dimension pays ça, béni. Mais il y avec voyou, mal foi, sanguinaire. Même dit kidnapper parce que il a kidnapper kidnappé tout ce qui est Mais tout, nous ne pouvons pas mal. pays américain fait nous. Nous ne pouvons pas e nous Les pays américains, c'est un pays qui a péché Haïti développé là, oui. Dis la France, des États-Unis, c'est 31, et 21, et même temps. oui. Comment moi, je montrer que contre la France pour les États-Unis, ou bien contre les États-Unis pour la France, alors que nous sommes tous deux c'est deux loups qui mettent tête ensemble pour manger petit, bref, et hein? puis il ici, pour une chez nous foutre les genoux. L'île pour nous foutre, caler chez nous, pour nous destiner, nou assumer responsabilité comme peuple libre. Nous un peuple qui te voit un signal, le monde entier, qui te dit, oui, tout peuple noir, car je une libération. C'est la parole et nous, berceau de l'humanité. Mais est-ce que nous avons une dimension, qui sa, salve le dit les abrés, les nous, maman l'humanité, est-ce que nous nous ça à vous dire Regardez comment l'autre pays, si tout pays en Afrique est fier de nous, alors que nous-mêmes, nos styles restent avec. Faut nous caler chez nous. Pourquoi ça, c'est un moment, la France dit le préoccuper par des pays. Qui lui même dominé en Afrique, dans le moment où il n'y a pas de support avec l'Ukraine pour face à la Russie. mais Alors que le film dit ça, les États-Unis comme si ils tout le monde, les États-Unis tout information ça au saoudienne pour soulever les pays ici contre la France. Mais les autres, ils ressources ensemble. Qu'est-ce que jamais dit? Ou dans la France, moi je connais tous son gros pays malgré tout, malgré son sous sous les Etats-Unis, ou même au Canada, deux sous sous Etats-Unis, et bien qu'on y a tout, ou y un journal la kayoutou, ou y a un journaliste, et bien qu'on y a tout, produit un rapport, sur y a un article, sous méchanceté, sous mal pays Etats-Unis fait pays d'Haïti, comme ça n'a pas. Mais qui quantité mal, mais pays ça fait, mais qui comme ça, n'a pas entre la France et les Etats-Unis, qui est-ce qui va être plus mal? Parce que ce n'est pas innocent entre nous. Même ça, comme pas je dans le combat. pas ici, je voulais nous connaître tout. Hey, les États-Unis qui sont en là? là. Qui sont en Puis quand nous maintenant tête, nous ça à Haïti C'est cause de la régler avec la France, qui est la France de tourner Parce que la France est en train Qui de Haïti, est en train est est c'est relais c'est chantage et t'as une affaire avec pays la France ou Douaïti et ça me fait nous comprendre. Depuis qu'il est au embarqué c'est comme ça. Et il a vu nous il a pour arrêter. C'est la France qui voulait arrêter d'aller. S'il a vu arrêter de partir, ça veut dire ça a été pour la rendre exilé. Quand il voulait pour assurer, sécurisez-le. Monsieur qui t'a arrêté de reposer en paix, mesdames <laughs> et messieurs. Ok, ça n'a fait la pub servie, pays à rien mesdames. Bon, il y a des informations qui là, ok, il y a des gens qui ne connaissent pas, mais ça a pris là. Ça a pris là. Ça a fait là. Bon, ou même les États-Unis, ou c'est Yon, dans le pied d'achoppement du pays. Ça fait quelque temps, nous avons la Chine, les li États-Unis li, li, li installent eh les business là en Haïti. Ils ont installé les compagnies en Haïti. Pour créer un travail. Ou a trois, ou bien, yon serpent trois têtes, qui c'est Canada, qui c'est France, qui c'est États-Unis. Et bien, nous mettons tête nous ensemble, nous disons non. La, Russie, la Chine, pardon, pas peut pas sortir juste l'autre bord pour venir installer le business en Haïti. Nous sommes idéales, ici. Et bien, nous parler comme, comme si nous sommes innocents. Garde sans Haïti dans le bouche, garde sans Haïti dans le aux États-Unis, ou même la France, ou bon, gardez-vous dans le ventre, ou plein sans Haïti dans le ventre. 21, 31, même temps. Si ce n'est pas de faire polémique sous Haïti. C'est parce que la France, elle n'a pas de faire une polémique avec la Ukraine contre la Russie, et puis les États-Unis même, dossier elle a fait un chantage avec elle. Gardez-vous si, l'esprit, monsieur. Il y a des Haïtien qui sont capable d'analyser le contexte. La communication même, elle est contextuelle. Ça veut dire, le néglard dit tel bagay en fonction de quel contexte il dit. C'est ça pour nous connaître. Les haïtien caler les Si nous ne pa, prenons pas des destin en main, des sténons, il y a beaucoup nous laisse même si nous avons et et e, diète, même si nous avons courir avec vitesse lumière. Nous ne pouvons pas changer notre destin de destin, Ce soir, depuis début jour, du, nous commençons à traiter son exemple. Parce que, hey, moi, je ne suis pas de Haïti qui me réveille. Et même petite pâme, je ne suis Parce que chaque jour, nous devons nous diviser La France dit qu'elle met un bagot sur Haïti pour l'importation eh, eh, eh, d'âmes Pendant 7 temps, tous les gens qui sont en Haïti, la majorité, et les États-Unis sont sortis. Les gens qui sont sortis des États-Unis, sont en Haïti, il y a des gens qui sont déjà mariés. Et, et puis, les national encore, ils sont Tout le temps, nous ne pouvons pas prendre politicien en bas, mais ils ne pas quatre. Après ça, nous ne pouvons pas prendre un bandit. Après ça, nous ne pouvons prendre, pouvons prendre, en fait, prendre, prendre, prendre businessman qui parle, qui est qui est dans classe défavorisée, même si je me suis fait un petit business. Ou bien, si vous êtes malheureux, à prendre, j'arrête là, dans le business, malheureux, passe là. Et puis, nous avons créé quatre samarouzo, oui. Maintenant, vous devez vous dire, qui va être malheureux. La promotion ça qui va être malére à faire des choses comme ça et non mais nous pouvons venir acheter peuple haïtien besoin de pour nous arriver, pour nous prendre conscience pour nous dire haïti pas péri nous allons faire l'histoire n'a pas continué à faire l'histoire et aujourd'hui on a rêvé même si mourir mon pont fou mi vient m'aider l'aimer réveiller pour le dire garder non haïti tout espéré à soutre pour le river eh bien, merci de vous contacter de cette émission, pour vous partager, commenter, liker, Abonnez vous amis. Abonnez-vous pour travailler là, continuer. Continuer nous nous pour continuer. Je suis là pour vous. Mais émission moi, les US, les médias, les audits, machin information